Suite à la création de l'Office de tourisme Pays Basque il y a maintenant deux ans, il a fallu entre autres revoir tous nos supports de communication avec notamment le plan, le plan de village. A l'époque, 8 offices de tourisme géraient l'offre touristique de 152 communes. Donc nous avions la volonté d'harmoniser nos supports de communication. Dès 2020, nous avons travaillé avec les communes de Guétari, Aïnois et Dasquin. Euh, comme projet pilote. Nous avons euh, opté pour euh, l'environnement OpenStreetMap avec le principe de l'open data. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer et euh, tout le monde peut en fait récupérer ces données. De plus, euh, OpenStreetMap nous offre euh, en fait, la possibilité d'intégrer des éléments que nous n'avons pas sur notre base de travail Sirtaki, comme par exemple, je vois en face de moi, il y a une boîte à livres et aujourd'hui, c'est des éléments que l'on peut intégrer sur cette base de données. L'Agence Territoriaux nous a accompagnés au niveau de la formation pour nous apprendre en fait comment on contribue sur euh, OSM. On s'est mis d'accord avec mes collègues sur les éléments que l'on voulait avoir sur nos supports papier. Une fois que les filles ont pu mettre à jour en fait, euh, la donnée sur OpenStreetMap, Marie de Territoriaux a extrait euh, ces données pour nous faire une proposition graphique pour avoir de, de nouveaux plans. Nous avons donc sorti les trois plans print avec une charte graphique commune en cohérence avec la cartographie du site internet. Le visiteur a la possibilité de, de se retrouver facilement du print au web. Euh, très prochainement, euh, les conseillères en séjour euh, des différents bureaux euh, mmh. vérifieront euh, la donnée existante puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de choses déjà sur OpenStreetMap et euh, elles pourront également rajouter des choses qui nous semblent être intéressantes euh, point de vue visiteur.